Salut les astros, bienvenue dans ce Moon Explorer consacré à Johannes Geschleisch-Turladen. Alors ne me dites pas que vous connaissez pas le bonhomme quand même, hein. je veux dire, mais... Euh, si, si, si, il est né à Mayence, ici en Allemagne en 1398, et puis ben, il est mort aussi à Mayence, euh, en Allemagne, à 70 ans, en 1468. Mais si ouais. Allez, un, un autre indice pour trouver qui est ce monsieur en 1465 il a été anobli par l'archevêque de mayence hein, c'est sa ville euh, pour service rendu à la chrétienté er sur la avait imprimé et en série hein, la Sainte Bible en 1440 voilà bah oui hey. vous voyez bien que vous connaissez monsieur geschleich donne dit Gutenberg eh oui et eh bien Gutenberg a son empreinte Là-haut, tout là-haut, sur notre bonne vieille lune. Et quand je parle eh ben, je ne suis pas loin de la vérité, en fait. En effet. Alors, on va regarder ça. Euh, L'ensemble composé par le cratère Gutenberg, Gutenberg C et Gutenberg E, forment une curieuse empreinte ben, de pied, hein, euh, dans la partie est de la mer de la fécondité. Alors, on dirait presque une, une empreinte de pied de... De ninja, de... avec le gros orteil, là. Un ninja de l'espace. Alors, on va garder les pieds sur Terre, ou sur la Lune, si vous préférez, et on va examiner les éphémérides lunaires pour savoir à quelle date hein, braquer vos instruments vers la Lune pour observer cette euh, formation assez curieuse. Alors, c'est euh, quatre jours après la pleine Lune, ou cinq jours après la Nouvelle Lune, que vous tirerez euh, ben, le meilleur éclairage rasant au niveau du terminateur. Pour magnifier vos observations, euh, ben, je vous conseille d'utiliser des filtres colorés. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur euh, Mars, hein, je vous mets le petit lien. Ce sont des outils euh, essentiels pour faire ressortir les détails eh bien, euh, assez difficiles euh, à percevoir autrement. Euh, en termes de fonctionnement le filtre coloré va éclaircir les détails de la même couleur que euh, lui-même et va assombrir ce euh, voire mm, filtrer hein, ceux de la couleur complémentaire hein voilà. Je... alors les filtres colorés pour le lunaire ont également pour effet de diminuer un phénomène lumineux qu'on appelle l'irradiation alors l'irradiation tous ceux qui ont observé la lune l'œil à l'oculaire, savent de quoi je parle. L'irradiation, eh c'est un espèce de fondu lumineux qui apparaît à la limite de séparation entre les zones claires et les zones sombres. Quand une région est vivement éclairée, elle donne l'impression presque de, de baver, d'irradier de, sur les zones sombres. Voilà une, un exemple bah, typique d'irradiation. Et je vous ai expliqué très rapidement que le filtre coloré va magnifier sa propre couleur et à assombrir la couleur complémentaire. Mais bon, la Lune, quand on regarde bien, la Lune, c'est du gris, c'est du blanc, c'est du noir. Hein. C'est parfois un peu de brun, un peu de bleu, mais c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et donc, techniquement, on pourrait dire que tous les filtres colorés, quels qu'ils quel qu soient, sont utilisables. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas trop la Lune, c'est votre œil. Chaque personne est différente, a une sensibilité à des couleurs différentes. Il y a des gens qui sont daltoniens, par exemple, et d'autres qui sont plus ou moins sensibles à telle ou telle couleur. Et donc, euh, bah, euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de passer en revue tous les filtres euh, colorés jusqu'à ce que vous ayez fait une sélection des filtres qui vous correspondent le mieux. Alors, en ce qui me concerne, hein, c'est un exercice que j'ai fait pour... Euh, Bon, voilà. Il me semble, effectivement, que pour moi et pour la Lune, le filtre rouge numéro 23A, le bleu 80A, ainsi que le vert clair 56 et le jaune clair numéro 8 donnent des résultats plutôt pas mal. Il y a d'autres filtres colorés, mais bon, voilà. Alors, on va revenir maintenant euh, eh bien à notre Moon Explorer, hein, Gutenberg. Alors, au premier regard, ce qu'on peut constater, euh, c'est que voilà, on a un ensemble, un trio, hein, trois cratères qui semblent s'être formés et eh bien à des époques différentes. Alors, le premier et le plus ancien euh, de ces cratères, eh bien c'est Gutaber C, c hein. et puis bah, ça se voit quand même qu'il est quand même bien ancien. Alors, il a une taille de 45 km, hein, et malgré ça, bah, il est complètement et totalement délabré. Hein. Il ne reste quasiment plus grand chose de ses hautes et fières murailles de sa jeunesse. Alors, l'intérieur de Gutenberg, bercé, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va braquer une lunette de 60 à 90 mm hein, sur ce cratère et on peut déjà euh, voir euh, sa surface. Sa surface, elle est très érodée, très irrégulière et en partie d'ailleurs comblée par euh, ben, les éjectats de roche euh, de son acolyte, hein, donc Gutenberg, euh, Gutenberg. Hein, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure euh, donc lors de la création de Gutenberg hein, lors de l'impact une bonne partie euh, bien, du rempart nord de gutenberg a été gommée, transformée en, bah, en caillasse hein. voilà, c'est de la caillasse hein. si on révèle gutenberg par un éclairage rasant euh, c'est un vrai petit casse-tête en fait, pour un astrodessinateur par exemple voudrait dessiner euh, tous ces petits détails. Sa configuration ombre et lumière se métamorphose très rapidement. Il est difficile d'en saisir les détails. Il faut être très, très rapide pour le saisir sur le papier. Alors, on va maintenant parler ben, de, son, de son copain, là, Gutenberg. Il mesure 75 cm. Il mesure 75 cm. Il mesure 75 cm de diamètre. Il date, lui, du pré un brillant alors c'est un âge lunaire qui remonte à moins 4,5 à moins 3,8 milliards d'années à la louche hein. on va pas euh, hein. il est aussi ben, d'ailleurs lui d'ailleurs aussi très abîmé hein, et sa surface elle est noyée d'ailleurs dans la lave qui préside à la formation de la mer de la fécondité tout autour hein. ceux qui ont un bel instrument vont observer en son presque centre eh bien, de nombreuses collines de taille et de hauteur assez variées. Elles forment une sorte de demi-cercle, un peu excentré, qui s'étend vers le sud, d'ailleurs, hein, là où se trouvent d'ailleurs les, euh, les collines les plus élevées. Hein. Euh, pour observer sans être gêné par euh, l'irradiation de la lumière euh, sur les crêtes de ces collines, eh bien, utilisez les fameux filtres colorés qui vous permettront eh bien, de euh, révéler avec plus de régularité tous les détails de ces petites collines. Alors, on s'aperçoit que sur son rempart ouest, hein, il y a un très beau cratère. Alors, ce cratère, c'est Gutenberg A. Il fait 15 km de diamètre, il hein, est assez petit. Il est visible avec une euh, lunette à partir de 90 mm, 80 mm. Hein. Il faut être très précis, en fait, dans sa mise au point pour pouvoir le dissocier. Hein. Les lunettes de 70 mm, si vous le voyez, hein, c'est très, très, très bien. Si vous avez un bon signe et puis un bel instrument, que vous savez l'utiliser. Alors on va passer maintenant au troisième larron, c'est Gutenberg E. Alors Gutenberg E, ben, c'est ben, le gros orteil du, du pied de ninja. Hein. Il mesure lui 28 km de diamètre, hein, aucune difficulté pour le voir. Euh, ben, lui aussi, il est un peu englouti dans la lave de la mer de la fécondité. Sa muraille est ouverte en deux endroits différents, bien, bien visibles, donc une partie là au sud-ouest vers Gutenberg, et puis au sud-est vers la mer de la fécondité. Alors, sa muraille nord, elle semble également très très abîmée, hein, partiellement effondrée d'ailleurs, hein, je dirais. Ce trio forme un très bel exemple des petits dessins imaginaires que vous pouvez euh, trouver sur la Lune. Donc là, ici, un pied avec un gros orteil, hein, un pied de ninja. Alors, les instruments de 200 mm, hein, là, je parle aux, à ceux qui ont des instruments euh, assez conséquents, eh bien, vous pourrez apercevoir plusieurs rimas, hein, donc des, des rainures. Hein. On a déjà parlé plusieurs fois des rainures dans les Moon explorer précédents. Je vous laisse rechercher, après les épisodes, pour en connaître les mécanismes de formation. Il faut par contre être très patient, et très rusé, très attentif pour distinguer les rimas dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est précisément là d'ailleurs où les filtres colorés peuvent faire la différence. Notamment pour moi, le filtre coloré jaune. Alors, au nord-ouest de Gutenberg, un ensemble de rainures plonge vers le nord-ouest. C'est la rima Gutenberg, Hein, du nom euh, de la formation elle est longue de 330 km c'est pas rien et elle est accessible aux 200 mm et plus malheureusement parce qu'elle n'est pas très profonde et, et fait, le, le contraste n'est pas assez euh, fort pour pouvoir la, la, la voir hein, avec des petits instruments si vous avez par contre un 150 mm et que vous voyez euh, la rima euh, Gutenberg, hein, euh, dites-le moi, hein, je suis quand même intéressé de savoir si on peut la voir avec un instrument en dessous de 200 mm. Alors la seconde euh, rima que je vais vous présenter, c'est la rima Coglenius. Alors, elle prend naissance au sud-est de Gutenberg, eh bien, dans le cratère euh, Coglenius, voilà Coglienus, lui, c'est un cratère qui fait 55 km de diamètre. Hein. Il est quand même très intéressant à regarder et à observer. Alors, l'Arima, hein, le faisceau de rainure de l'Arima Coglienus, euh, est longue de 240 km et elle s'étend vers le nord-ouest et traverse sans vergogne euh, Gutenberg et Gutenberg E. Hein, si vous voulez euh, savoir d'où elle passe Là aussi, seuls les instruments les plus puissants pourront se régaler de leur présence, malheureusement. Mais, bonne nouvelle néanmoins, si vous avez le temps de photographier cette région avec un APN ou une petite caméra planétaire, eh ben, avec un bon traitement par empilement et une accentuation par ondelette, hein, je vous mets les méthodes euh, donc, en description et puis là le, les liens, vous pourrez, avec un télescope à partir de 100 mm, 130 mm, 150 peut-être essayer de tenter de révéler ces, euh, ces rimas hein, très difficiles à, à apercevoir. Alors, les alentours de cette formation, hein, singulière, en forme de pied, est assez dense en, en, en cratères. La région elle, elle fourmille franchement de, de cratères. Pour les astrodessinateurs, c'est un endroit... Euh, on pourrait se perdre en, dessin, en dessinant tous ces cratères. Donc il faut faire un choix à un moment donné de s'arrêter de dessiner. Hein voilà. Prenez le temps également en visuel d'explorer cette région. Vous trouverez sans doute très, très intéressant de faire une petite halte eh bien, dans la vallée Capella, qui est toute proche, hein, qui se trouve au nord-ouest. Euh, pour ceux qui ont une bonne perception des nuances, nuances de gris, etc., ben, ben, je vous invite à essayer, à tenter de repérer euh, la coulée pyroclastique Godibert située au sud, au niveau des, euh, du bord de la mer du, du Nectar. Hein Pas facile à voir. Alors, voilà, cette magnifique région, c'est euh, un endroit que j'aime beaucoup euh, observer et visiter quand la lumière est, est, est rasante. J'essaie toujours d'essayer de, de trouver ces rimas. Hein. Il m'a semblé les apercevoir une fois où le signe était particulièrement favorable et où la clarté et la transparence du ciel étaient très bonnes. Voilà. Et j'ai utilisé des filtres. Hein, filtres jaunes. Euh, alors, c'est le moment de nous quitter. Alors je vous souhaite euh, de bonnes soirées d'observation. Et puis, je vous laisse avec un petit timelapse euh, Astro-dessin de cette région lunaire. Allez, ciao, bye, à bientôt.